ça peut ressembler à une note en fait c'est la note la note générale euh, arabe Arab dit que euh, pour eux ce qui est important pour l'histoire normalement elle décrète presque la note de, de ce qu'ils font ils ont leur style certes et ils sont dans la continuité de recherche de leur style mais la note elle est elle est tracée par l'histoire Cette histoire c'est une histoire d'amour. C'est pour ça elle est plus plus émotionnelle. Justement en parlant d'amour euh, dans le premier film il était question d'amour est-ce que justement l'amour est toujours aussi difficile déjà à l'époque vous parliez justement que l'amour était difficile à, à Gaza et donc là vous le confirmez là encore une fois donc est-ce que c'est une continuité pour vous et un lien peut-être. هل هي كمالي لقلكو انكو تقولوا انه الحب شوي صعب بغز كتير صعب بغاز لانه انتو بلشتوا بأول فيلم هيك وبتاني فيلم وبتحكوا دائما عن قديش الحب صعب هل هذا استمراري لانكو تقولوا انه الحب Beaucoup de choses sont difficiles à Gaza. Mais l'amour, notamment, est difficile parce qu'il fait partie d'une forme de résistance. Donc. Pour, euh, pour aimer, il faut résister, en fait. Il faut résister euh, pour aimer, pour faire beaucoup de choses à Gaza. Et pour eux, c'est vraiment une question de résistance. Plutôt que, euh, plutôt que euh, signaler que euh, c'est difficile, c'est juste... Euh, tout est acte de résistance à, à Gaza. Résistance, résidence. Résistance yeah, et l'amour. C'est Gaza dans les deux films, mais la note de ce qu'on qu essaie de raconter dans le film, elle est différente, mais à la fois, c'est en fait le, le, le, le champ de bataille c'est Gaza. Quand sans l'amour ils n'ont jamais pu continuer Imaginez dans ce lieu fermé sur si 16 ans d'enfermement Comment est-ce possible de continuer à vivre et survivre s'il n'y a pas d'amour L'amour existe et existe beaucoup, mais personne n'en parle. Le, le média n'a jamais parlé de l'amour qui existe à Gaza. هنا, الحب, هنا, بafoude, ou não, حب, Moi je refuse de dire que l'amour existe ou il n'existe pas, l'amour existe de toute façon. L'amour yani, ouais. est, l nicht, l est de, dans le cœur, il n'est pas quelque chose ou... de matériel qu'on touche ou qu'on li... délimite aux limites. Est ça. Donc euh, il, ex, il existe et il existe à Gaza. Le sujet n'est pas qu'on dit que l'amour à Gaza. C'est pas ce qu'on veut dire. On veut pas dire que l'amour est difficile à Gaza. Mais on dit que Gaza existe toujours parce qu'il y a à l'intérieur des gens qui s'aiment. Yann, vous étiez dans le premier film aussi. Oui. Donc euh, qu qu'est-ce qu que vous aimez dans l'univers justement euh, de, ces, de, de ces deux De, des c est, c est, Parce que, de ces deux monstres. Ah oui. <rire> les deux monstres. Qu'est-ce que j'aime le chez le les, les deux monstres Maintenant, c'est eux qui vont traduire. Et en même temps, euh, vous avez l'impression de, de continuer à appartenir au, au cinéma que vous défendez avec eux aussi Ça, oui. Hum. Alors là, oui. Oui, oui, oui. Euh, ça, vraiment, il n'y a pas de question là-dessus. Euh... Je leur traduire peut-être. C'est pas la peine, ils comprennent. Ah ouais! <rire> la, ils, ils comprennent mon français à moi. Ouais. C'est ça. voyez l'ambiance? Ouais, ouais. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je tiens. Okay. Parce que franchement, là, il y a une amitié qui s'est tracée. Ouais. Donc. Euh... Trop fort. Euh, avant, avant Trop fort, il parle français. <rire> oui, mais non, avec pour... avec <rire> il y a des langues entre nous. <rire> euh, quand je les ai rencontrés, la première fois, je les connaissais pas du tout. J'avais entendu parler d'eux, mais effectivement, on s'est rencontrés parce qu'ils étaient à, à, en Jordanie, moi j'étais à Paris, et en fait, ils voulaient que je joue dans le dégradé. J'avais entendu parler d'un passage de deux fous palestiniens à Gaza <rire> avec un court métrage mais je n'avais pas vu le cours, et, euh, et du coup voilà, on, on s'appelle pour parler, et c'était sur Skype, et moi je suis vraiment plantée devant l'écran, je me <rire> dis « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» <rire> Et à, que la, que à la fois, à la fois je, j ai, j ai, en parlant, j'ai compris que quand même, c'est deux êtres où je ne peux pas passer à côté sans au moins me permettre d'y aller dans leur, leur univers et d'essayer d'explorer de, de ce qu'ils avaient à dire artistiquement parce que j'avais senti, senti vraiment qu'ils avaient une proposition artistique et donc on a foncé, bon je vais pas raconter les détails de comment et quoi j'ai accepté dégradé, ils ont accepté ce que je voulais faire dans dégradé et, et on est parti là dessus et, euh, et, <rire> et, et voilà et donc euh, on a tourné, mais quand on a fini de tournage, on, sur le tournage, on ne s'est jamais séparé, la vérité. Aussi, ils sont venus à Paris pour finir leur poste, Paris-France, et on est resté en, en, en relation tout le temps. Euh, quand j'ai vu le film, on a pu parler vraiment, mais on parle aussi d'une sincérité totale par rapport à ce qu'on aime, on n'aime pas. Il euh, euh, n'y a, a, a pas de censure entre nous en fait. Il y a pas vraiment euh, Donc il y a une, une, une ouverture complète, et quand ils ont écrit, écrit leur deuxième, ils ont écrit pour moi, donc c'est ce qu'ils disent. Je ne vais pas le vrai. dire, parce que ça vrai. fait, ça fait, ça fait la vie « ah, ils ont écrit pour moi ». Non, et c'est ce qu'ils viennent de dire, donc je répète, mais je sais vraiment qu'ils ne m'ont pas fait, je savais qu'ils étaient en train d'écrire, et je, on s'appelait tout le temps, on se voyait tout le temps, à chaque fois j'ai essayé de comprendre, de temps en temps, ils me, ils me lâchaient un petit truc comme ça, un détail. Mais ils ne voulaient pas, en fait, par sincérité par rapport à leurs propos, ils ne voulaient pas que je lise avant qu'ils aient une version vraiment qui tenait la route pour eux, qui pouvait me la présenter. Et donc, à partir de là, quand ils l'avaient, j'ai lu. Et bien sûr, on ne peut pas dire non, en fait. quand Surtout... En des conditions pareilles, mais maintenant pareil, ils me disent le prochain, l'après-prochain, oui, voilà. et jusqu'à la fin de ma vie. Je vais dire, elle de ça, elle un un vous allez dire, va devenir incontournable. pas Va devenir oui. incontournable pour vous. Ben, c'est sûr. Ça. Ouais. Ça. Non, mais c'est vrai que c'est vrai aussi. Euh, je veux pas toujours parler devant eux. Moi, j'ai l'impression que quand on vieillit dans nos métiers, qu'on oublie qu'il y a une jeunesse. Derrière nous, et que cette jeunesse, elle a vraiment besoin aussi d'exister, et que si nous, les nés, on n'arrive on pas à, à se mettre au service de, des jeunes, parce que parce qu'on a commencé un jour aussi, on était jeune, donc il faut jamais oublier ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment une, une, une presque une, une obligation de, de, de, de transmission qui se pose sur une responsabilité presque, je dirais, dans tous les domaines, et notamment de ce que je voudrais, après, discuter avec vous. Et ça, c'est très important. C'est vraiment très important de toujours se rappeler qu'il y a une jeune génération qui est en train de se construire et qu'il faut la relier sans cesse avec les anciens pour qu'ils puissent voir leur avenir. Et pour qu'on puisse être, quand on va partir, qu'on puisse être tranquille, qu'on n'a pas tout mangé tout seul. Voilà. C'est très profond. Oui. Es très... Où est-ce que vous avez tourné Où est-ce que vous avez Ah, bah je peux répondre, c'est vrai. Si tu sais pas Est-ce que je leur pose la question Ah, ben bah ça fait traducteur, comme ça, oui, on a... Non, elle le connaît. Parce qu'elle elle, elle tourne avec nous dans la tombée. les deux endroits. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Euh, on a tourné le, le, le camp, le ville, au Jordanie. Mais le bateau, les mers, c'est au Portugal. Au, Portugal. au Portugal, et là-bas aussi. Oui, parce qu'il faut voir que hein, la production, elle est, elle est assez variée. Il y a aussi bien le Qatar que la Californie, j'ai vu. Euh... Oui, ça c'est après, hein. oui. c'est comme ça qu'on essaye de faire des films. Oui. Mais... C'est vrai que des films oui. comme ça, oui, c'est pas, pas souvent euh, facile, parce que, bon, en Palestine, ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Ils vivent en France. Euh, ils ont un producteur français un distributeur français qui a aussi lu, lu le scénario donc il s'est engagé sur, sur l'écriture, pas après avoir fini le film, donc tout ça compte en fait, après c'est vrai que bon, ils ont frappé sur toutes les portes possibles que tout le monde frappe aujourd'hui pour pouvoir film, faire des films qui ne sont pas des films français quand on a un film français, on va au CNC on est français, on va canal je sais pas quoi, orange euh, donc il y a, y a c'est plus facile pour un film français de se monter qu'un film étranger en France. Et donc, euh, moi je dis un film fra... étranger en France, surtout les films arabes aujourd'hui en France, c'est vraiment problématique de monter du budget pour des films. Je crois que ce qui les a aidés, c'est que aussi la proximité avec leurs premiers, leur réussite de leurs premiers, le fait qu'ils étaient à Cannes. Il y a des gens qui étaient quand même autour d'eux qui ont poussé la machine à avancer. Maintenant, ça montre que le sujet est universel et qu'il concerne toute la planète, finalement. On parle ici vraiment d'une génération très, très, euh, très même, large à Gaza. et des jeunes de, autour de nous, qui ont uh, cet qui sont nés dans des situations très difficiles de de de de Enfermement. première guerre, deuxième guerre, troisième, quatrième. On à quelqu'un qui n'avait pas de quoi respirer de rêver à l'amour. Tout, toute, cette génération, toute cette génération ont des passeports et ils attendent l'occasion de quitter Gaza. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, que, où vous allez, ils ne savent pas. Et, et eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans cette condition de vie. Donc, que Dieu leur apporte son aide. Il dit que ce n'est pas vraiment une comédie ou un humour. Euh, mm. C'est leur vie est presque, elle est en soi. Mm. Comment vous pouvez imaginer rester tous les, je ne sais pas combien, deux heures sans électricité Donc ça devient drôle de, de, en soi. Mm. <imitation> <imitation> Donc, imaginez, vous vivez au bord de la mer et vous n'avez que 3 miles. Je ne sais pas combien le mile, 5 km. Voilà. Et, et uh, à savoir que les égouts de Gaza couvrent déjà 5. Je peux vous raconter plein, plein, plein d'autres trucs, mais voilà la réalité, quoi. Donc, même les Gazaouis, en fait, ils prennent leur vie comme une blague. Comme une blague. Mais c'est une blague très difficile, une blague remplie de douleur. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'avec votre film... Euh, c'est une déclaration euh, quand même d'amour à, à, à Gaza Ou pas D'où le titre du film. Oui, d'où le titre du film. Mais est-ce que quand même, métaphoriquement, est-ce que pour vous c'est quand même une, une déclaration d'amour est نعتبر film est de de et pour Gaza. Gaza, Comment vous voyez l'avenir Tu veux pleurer Tu dis tu veux pleurer ne personne, sait ne sait quel est l'avenir. La guerre peut démarrer à n'importe quel moment. Elle peut finir aussi en quelques secondes. Mais quand est-ce qu'elle commencera et quand est-ce qu'elle se terminera, personne ne sait. بعض, <cont bad> on fait tout, en même on écrit ensemble, on regarde ensemble, on voit <that> ensemble, on s'engueule et on s'engueule sur les détails. Donc ça peut être sur le cadre est-ce qu'elle est comme ça ou elle est comme ça Mais en règle générale, on, <cjayan> <that> on <that> participe vraiment presque à tout d'inégalité. quel directeur d'acteurs ils sont Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ça c'est sûr et certain. Et ce qu'ils appellent, comme je disais tout à l'heure, la note, dès qu'elle est fausse pour eux, ils savent très bien aussi qu'elle est fausse. Ce qui est intéressant, c'est comment il l'a dit, en fait. Parce que là, on a deux corps qui parlent, il n'y a pas un, un seul. Et c'est ça qui est des fois est un peu difficile. Ils peuvent, devant vous, euh, déférer. Ça veut dire, il y en a un, effectivement, qui va dire « nous fait ça » et l'autre « nous fait ça ». Mais c'est très intéressant parce qu'au final, en fait, on comprend que ils veulent le même résultat. Donc, ça peut, pour un jeune acteur ou une jeune actrice, ça peut peut-être des fois porter à confusion. Mais je crois que très vite, ils sentent aussi la confusion chez l'autre. Et donc, il y en a un qui prend le dessus pour régler la chose. Euh, euh, c'est vrai qu'au début, c'est très troublant. C'est vrai. <rire> ça, je l'avoue. Euh, déjà, il faut un peu de temps pour connaître la physicalité, la différence physique, pour les... parce qu'ils re... ils se ressemblent ah, beaucoup. Ouais. Et donc il faut choper quelque chose avec lequel on va reconnaître arabe ou Tarazan. Maintenant, moi je les connais par la voix, je les connais par la nature, mmh. par leur parce qu'ils ils sont quand même ils sont différents. Euh, et quand ils travaillent, c'est vrai que c'est épatant comment euh, des fois c'est Tarazan qui me parle, et moi, je, je, je suis dans un truc, donc je ne fais pas attention. Il, il sort fumer une cigarette arabe, arrive pour le remplacer, et j'ai l'impression que c'est la même personne qui parle. Ouais. Et donc, ils sont tellement en osse roublant en fait, que de, des fois, j'ai fait euh, « ah d'accord, ok ». <rire> Mais c'est vrai qu'avec le deuxième film, déjà, j'étais rodée par rapport au premier, donc c'était beaucoup plus simple. Mais euh, ce qui est vraiment intéressant aussi dans leur parcours, du dégradé à à Gaza Mon Amour, c'est la maturité qu'ils ont acquis et la vitesse avec laquelle ils ont acquis une maturité cinématographique qui pour moi était flagrante, vraiment. Ça veut dire que c'est pas définiant dans le sens où ils ne font rien, c'est que même quand ils font rien, c'est toujours là. et toujours, Ils sont toujours à la recherche d'apprentissage par les travaux des autres. Donc par la connexion avec le monde, par l'observation qu'ils peuvent avoir, par la connexion qu'ils ont avec leur, leurs parents, leurs amis là-bas, et surtout la quantité de choses qu'ils regardent. Moi, c'est vraiment, on leur parle des films, des séries arabes, des séries mexicaines, turques, norvégiennes, des films de partout dans le monde. Bah, ils ont, ils ont, ils ont un, un répertoire très important. On est très fier de toi. ça, On a comme palestinien, <gasps> oui. je suis trop fier ah oui. de Abbas, oui. comme l'actrice palestinienne, Elle est, elle est professionnelle, elle est. sur est... est... est... le est ça le Les On a, une relation spatiale dans la vie et en en aussi dans la location. <truise> ah, oui. oui. On se comprend est bien. très bien. Et métier dans la vie, elle est juste, le travail, c'est juste l'extension de cette Donc so <laughs> Donc on sent avec votre film que vous attachez, vous attachez une importance particulière à, à la photographie, euh, à la musique. Donc euh, tout ça c'est quand même quelque chose qui fait un tout et qui, qui est quand même puisé par votre inspiration et par votre savoir, ce que vous avez appris. Est-ce que justement la, la France vous sert de, de terreau par rapport à, à toutes vos connaissances cinématographiques Anna euh, Parce que je les connais vraiment. Moi, je crois que oui. En fait, tout est chez eux, une question de... Euh, une, un lien ou, une, euh, ou un, un, un... ou se relier avec quelque chose qui émotionnellement existait, ou un rêve, euh, et du coup, effectivement, rien, rien avec eux euh, ne passe au hasard. Donc, euh, que ce soit la musique, que ce soit le cadre, par exemple, dans ce film-là.. C'est de la musique espagnole, hein, pas française. Hein. Mais justement, justement, justement, oui. justement des oui, fois, non, mais des fois ah. les références chez eux, c'est pour ça que je dis, parce que c'est ces deux garçons qui vraiment s'instruisent sans cesse oui. avec tout ce qu'ils rencontrent dans leur vie. Maintenant... À Gaza, on entend aussi de la musique étrangère. Mmh, mmh. On n'est pas que contané, cont contoné, pardon à la musique euh, cantonnée, j'arrive plus à parler, oui. à, à, la, à, à une forme spécifique. En fait, on confond souvent, et moi-même, la première, j'avais fait ça avant de les connaître vraiment, oui. j'avais cette image de Gaza, la, la négligence presque de l'être humain à un point où il a intérêt presque à rien en fait. Et mais en fait, je découvre, et j'ai découvert, j'étais jury sur un, une compétition de films, avec eux d'ailleurs, et la vérité, ce qui sortait de Gaza, ça a été étonnant. Les références artistiques qu'il y avait à l'intérieur ne ressemblaient même pas au niveau des références artistiques qui pouvait y avoir chez des gens qui vivent dans une bourgeoisie de Ramallah euh... ou dans la bourgeoisie de Jérusalem ou dans la bourgeoisie française euh... ou ailleurs d'ailleurs ça veut dire que je crois que l'oppression qui existe dans cette, cet endroit fait que les gens ils sont assoiffés de savoir, assoiffés de connaître et de connaître le différent et celui qui est interdit l'interdit et ils, ils le ramènent chez eux, et la cap, et ils s'accaparent de tout ça et ils font de leur sauce, en fait à leur sauce, la cuisine de chacun artistiquement. Et je crois qu'ils sont exactement les mêmes. C'est pas musique. parce qu'ils sont arrivés à, en France qu'ils ont commencé à avoir des propositions comme ça. C'est que c'est dans, dans leur sang, depuis qu'ils sont à Gaza. Alors maintenant, Yem, pour conclure, peut-être ouais. qu'on peut le dire... Que vous formez un trio maintenant. Oui, C'est vrai. <rire> vrai que ça fait vraiment un plaisir Donc, fou de non. les accompagner. Ça, ça. Ouais. Dès que je bien. peux, dès que je peux vraiment être, être avec eux, j'y je, je, je, je vais. Une dernière question vous avez. Simone Vell, W, ah, oui. la philosophe, qui oui. s'appelle Plaidoyer pour une civilisation nouvelle. Oui. Dans lequel, en fait, dans ce projet, je partage la scène avec un cœur euh, euh, oui. composé de, de, de des associations de, de chant social, oui. Euh, notamment ici, là, je le fais à, au à théâtre suraine. Donc, on travaille avec des gens qui viennent de des associations de la haute Seine. Et euh, le même spectacle, je le jouerai à la criée en janvier avec un chœur avec lequel on a crié le spectacle déjà euh, euh, au théâtre Toulon, euh, à Liberté, Château de la Liberté. Donc euh, c'est le chœur de Toulon qu'on amène à Marseille parce que la vérité, dans, dans, dans, dans ces termes-là, c'est très difficile de diffuser euh, largement ces spectacles, cette forme de spectacle. Oui. Parce qu'on est contraint à, à travailler avec les gens chez eux, dans ouais. leur territoire. Et donc voilà, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup, les territoires, développer vraiment la culture. Ouais. Et amener la culture, et partager la culture avec les territoires, c'est... Ouais. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Après, j'ai des tournages qui vont s'enchaîner. donc J'ai la sortie notamment de ce film dans oui. les, pour lequel je fais beaucoup de promos. Oui. Et aussi, j'ai la série, la deuxième série oui, de... que je fais en, en, aux États-Unis. Oui. Il y en a une qui va sortir là. Mm -hmm. Succession, donc oui. Succession, Succession pour ouais. HBO. Oui. Mais j'ai une deuxième qui est aussi une comédie en fait sur euh, l'identité d'un arabe américain euh, euh, qui s'appelle Rami. Oui. Et on va démarrer le tournage bientôt. Voilà. Jusqu'à mon retour vous, à la crise. un autre projet en. Enfin, en... mm -hmm. ils, ils écrivent pour l'instant. D'accord. Et il y aura aussi beaucoup d'humour, beaucoup de. La comédie Et comédie, puis, pas humeur, le, comédie, pas pas le bon comédie, La même école. D'accord. <rire> encore bravo et merci. merci. Beaucoup. Il y a plein merci de, de bonnes choses. Merci. Merci à vous. Merci à vous.